Bonjour, je suis Michael Ger, je suis musicien multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur, sound designer et passionné de ces instruments qui font tout un tas de bruits divers que vous pouvez voir autour de moi. J'ai eu la chance d'être contacté par Arturia pour participer au sound design du Polybrut, que je trouve être un instrument absolument remarquable et j'ai de suite été très impressionné par ses possibilités de morphing et également le design de la machine que j'aime beaucoup avec ce, ce contrôleur ruban sculpté dans le bois et cette matrice qui est issue du Matrix Brut qui permet vraiment des, des possibilités de, de modulation extraordinaires. C'est un, un magnifique instrument et je vais vous faire écouter quelques-uns des patchs que j'ai préparés dessus. Je vais vous montrer une possibilité de morphing entre deux sons assez différents. Je vais vous faire écouter un patch d'un barbu bien connu qui joue sur une machine bien connue sur un film bien connu.